Demande 54 La félicité éternelle Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien-aimée Béni soit notre amour Seul, le mouvement est stable Permets-moi de trouver dans le mouvement le cœur de ton éternité infinie, et de trouver ma juste place au cœur de ce qui est éternel, afin d'être et de voyager éternellement à tes côtés. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.